Ok, bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien Oui, les vlogs voyage reprennent, on s'en va aux Maldives okay. Aux Maldives, pas très loin ici à Singapour okay. Attends va, maman, va. Attends. tu peux attendre okay. Bon, ça commence bien Attends, maman, elle doit juste montrer Non, mais je vais te montrer la carte Attends, regarde, je vais, te montrer, je vais te montrer le bateau Voilà la réalité, la réalité lorsqu'on voyage avec des enfants Alors, laisse-moi te montrer où est-ce qu'on va, regardez Où est-ce qu'on va Alors ici, c'est Singapour, ok Attention, on va cliquer sur Lazarus Island. 20 km, wouh Et voilà, Lazarus Island, c'est ici. Donc on va devoir prendre, je vais dézoomer pour que vous voyez bien Lazarus Island. Il fait 29 degrés aujourd'hui, je dézoome. Donc on va ici à Lazarus Island, on a déjà fait Saint-Jean Island, il y a un vlog sur la, sur la chaîne. Harun Are you ready Les filles, vous êtes prêts Pour bienvenue à Sajan Island. N'hésitez pas à aller voir le vlog, j'avais fait un vlog la dernière fois. Yeah, Haroon. Haroon. Ok, okay. Yeah. voilà, on va prendre le prochain bateau. Island. Et euh, on va passer la journée ici. On est venu ici en 2016. Oh mon dieu, Haroun il n'était pas encore là. Les filles elles étaient toutes petites, toutes petites. Donc allez, premier endroit qu'on va visiter c'est ce petit temple que vous voyez ici. Ensuite il y a euh, le sanctuaire des tortues. Et ensuite on va se poser tout simplement et voilà s'amuser, pique-nique. Euh... Bon. Pique-nique Let's go On n'est pas loin de Singapour vous voyez On voit Marina. La marina d'ici, Food foot Center, tu te rappelles Mariam On était venus et c'était fermé. 14h euh, bon, les enfants ils s'éclatent sincèrement Ils sont super contents On a trouvé un petit coin ici tranquille Il n'y a pas beaucoup de le monde en fait est... Pourtant il y avait plein de monde dans le bateau Mais sincèrement il y a, il y a vraiment envoyé oui, Il n'y a personne autour mmh. Au programme eh ben, rien du tout en fait On va manger bientôt Remanger puisqu'on a déjà mangé Et euh, voilà les enfants sont en train de s'amuser On va prendre le dernier ferry De 18h à voir si les enfants sont fatigués On partira peut-être un peu plus tôt Mais je pense que 18h, on va prendre celui de 18h mais euh, c'est vraiment sympa j'ai l'impression de, de, de faire un break mais le truc c'est que ça me donne encore plus ça me donne envie de voyager en fait je me mais, mais ça me manque ça me manque, vraiment ça me manque mais euh, ça fait du bien, franchement euh, euh, c'est sympa bon, je vais me changer je vais mettre mon burkini et je crois que je vais aussi euh, aller me rafraîchir un petit peu On a tout rangé, il est 17h, franchement c'était trop bien, regardez, ça y est c'est la marée basse, il n'y a plus d'eau, c'était vraiment cool. Superbe journée, on va prendre le bateau. T'en as pas assez Harun Oui. Hein on va à la maison, on a assez joué, oui C'était bien oui. Tu as bien joué, dis-moi qu'est-ce que tu as vu que tu as vu Hein Starfish, oui. On a vu des étoiles de mer. Qu'est-ce que tu as vu d'autre J'ai les fiches. Ouais. Yes. Oui. Allô, attention, ta gourde, tu es en train de mettre du sable, regarde. Donne, donne maman on va prendre la gourde, Bon, attendez, je vous montre. Vous vous souvenez, j'avais pris une photo avec ma cousine. Quelque part ici, je l'avais postée il y a super longtemps. On va zoomer et... Regardez, on voit Marina. Euh, L'hôtel Marina Besson d'ici, vous voyez? Hop, hop, hop! Oh, c'est le maximum. Si, je peux zoomer encore plus. Ouh, voilà! Voilà!